Adorateurs, adoratrices Nous sommes à notre rendez-vous divin Et avec vous nous allons adorer ce grand Dieu Oui avec vous nous allons élever nos cœurs vers ce Dieu grand Ce Dieu puissant, ce Dieu merveilleux Ce Dieu qui nous a aimés, ce Dieu qui nous aime Oui ce grand Dieu Seigneur, nous sommes là ce soir pour toi Oui, nous sommes là ce soir pour t'élever, Seigneur Nous sommes là ce soir pour t'adorer, Seigneur Oui, nous sommes là ce soir pour reconnaître Dieu grand, Seigneur Nous sommes là, Seigneur, ce soir pour nous incliner devant toi, Yahweh Toi le, le Dieu grand, le Dieu puissant, le Seigneur de gloire, le Dieu vivant, Seigneur Oui, reçois cette adoration qui vient du plus profond de nos, de nos cœurs, Seigneur Reçois cette adoration. Reçois-la, papa. Alléluia. Alléluia. Alléluia. Alléluia. Béni sois-tu, papa. Béni sois-tu, roi des rois. Que ton nom est infini. Par ce nom, les malades sont guéris. Par ce nom, les délivrances s'opèrent. Nous sommes là ce soir pour reconnaître que ce nom est le nom qui est au de tous les noms. Et ce soir, nous voulons te dire notre reconnaissance, roi des rois. Toi, le Dieu grand, le Dieu puissant, le Dieu tout puissant, le Seigneur de gloire, le Dieu véritable, Seigneur. Il n'y a point de rocher qui puisse se comparer à toi. Il n'y a point de Dieu qui puisse se comparer à toi. Tu es l'unique, le véritable Et nous devons te dire ce soir Que tu es le merveilleux créateur Le merveilleux créateur Que nous avons tout Alléluia. Alléluia Le Dieu qui a tout créé Le Dieu qui a tout fait Le Dieu puissant Le Dieu grand Le Seigneur de gloire Oh Yahweh.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 Dans sa présence il y a la paix dans sa présence il y a la paix dans sa présence il y a la vie et ce soir il te dit alléluia, Jésus. je t'appelle par ton nom tu es à moi et si tu traverses les eaux je serai avec toi alléluia, alléluia. et les fleuves ne te submergeront point si tu marches dans le feu tu ne te brûleras pas et la flamme ne t'embrasera pas car je suis l'éternel ton Dieu, yes. le saint d'Israël, ton sauveur. Alléluia. Je donne l'Égypte pour ta raison, l'Éthiopie et Saba à ta place, parce que tu as du prix à mes yeux, Alléluia. et parce que tu es honoré Alléluia. et que je t'aime. Je donne des hommes à ta place et des peuples pour ta vie. Alléluia. Oh, ne crains rien, car je suis avec toi. N'est-ce pas une merveilleuse promesse Il est avec nous ce soir. Il est présent. Il est là dans cette situation, il est là et il voudrait simplement que ce soir tu l'adores tout ton cœur. Alléluia. Alléluia. alléluia, alléluia, célébrons ce grand Dieu, adorons-le. Il est digne d'être adoré, digne d'être élevé. Alléluia consì ronda ronda con cheri bara bara ronda ronda ronda bara bara con ronda bara de Alléluia. Oui, ce soir il est là. Oui, je oui, le vois. Oui, ce soir tu vas même le toucher ce soir. Oui, messieurs. Le Alléluia. Parmi le peur oh, Ricardo, le peur, Chicago, Yo! que tu pouvais guérir Jésus Ouh, que tu pouvais merci. sauver mais maintenant oui, mes yeux Oh, J'ai entendu que tu pouvais venir Et maintenant mes yeux t'ont vu et Tu es l'alpha et Tu es là, mais on parle de tes Le là, les Le là. tu tu n'as jamais menti, je peux croire à ta parole, tu n'as jamais menti, je peux croire à ta parole, tu ne m'as jamais laissé Tu es la fin, le commencement. en la fin, Alléluia, Alléluia, quand j'ai carrément Tu es l'agneau. Alléluia, Alléluia -é, Alléluia, -é, Alléluia, -é, Alléluia, -é, Alléluia, -é, Alléluia, ma femme m'a Alléluia. -é, alléluia, -é, Alléluia, -é, Alléluia, -é. I'm okay. Oui, j'attendrai ta, ta, ta, ta gloire descend. je ta gloire des sangs, Seigneur. Je ne suis pas oui, pressé. J'attendrai. Ta, ta, ta, ah. je je de ah, ta, ta gloire descend. J'ai le même état et les circonstances, Jésus. Moi j'attendrai, oui, ta gloire oh. descend. J'attendrai, C'est à ce moment-là que j'ai envie de partager quelqu avec, quelque chose avec quelqu'un. Pendant que nous sommes en train de chanter ce chant, l'Esprit de Dieu est en train de me dire quelque chose par rapport à une personne connectée sur ce live. Vous savez, lorsque Dieu nous promet des choses, on a envie que ces choses-là se produisent le lendemain. On a envie que le miracle s'accomplisse, se réalise la minute d'après. Mais, mais j'ai compris quelque chose avec le Seigneur C'est que Plus Dieu met du temps à t'accorder ton miracle Plus Dieu met du temps à t'accorder ce que tu désires Il est en même temps en train de façonner un caractère parfait pour toi Afin que tu puisses bénéficier véritablement de la grâce qu'il a prévue pour toi Qu'est-ce que je suis en train d'expliquer à quelqu'un? Euh, voici un passage qui vient dans mon esprit Le passage de la femme qui avait La la femme a la perte de sang, comme on l'appelle dans les Écritures, elle a attendu plusieurs années. Elle a attendu plusieurs années. La Bible déclare qu'à un moment donné, elle en avait marre. Elle a décidé d'aller vers Jésus. Mais d'où lui est venue cette force qui lui a permis de quitter chez elle et d'aller vers Christ. C'est parce qu'elle avait attendu pendant très longtemps. C'est parce qu'elle avait, elle avait subi pendant des années. Elle ne s'est pas empressée dès le premier mois, dès le deuxième mois, de courir pour aller vers Christ. Mais douze ans après. Et pendant ces douze années, Dieu est en train de façonner son caractère. Pendant ces douze années, Dieu est en train de lui donner de, de pouvoir croire en lui. Pendant ces douze années, Dieu est en train de lui faire en sorte qu'elle puisse réaliser que sa solution ne se trouve pas chez les médecins. Sa solution ne se trouve pas chez les marabouts, sa solution ne se trouve pas chez les féticheurs, mais sa solution se trouve en Jésus-Christ de Nazareth. Alors après ces douze années, elle va quitter de là où elle était, elle va aller à la, à la rencontre de Jésus. Et la Bible déclare que lorsqu'elle s'est rapprochée de Christ, le moment était venu pour le moment est arrivé pour qu'elle bénéficie de, de ce miracle qu'elle attendait pendant longtemps. Mais le problème, c'est que nous, parfois, on ne veut pas attendre 12 ans et on veut être guéri de la perte de, de, la perte de sang. Parfois, on ne veut pas, comme Lazare, parfois mourir pendant 4 jours et attendre la résurrection au bout du quatrième jour. On est pressé de vivre. On est pressé de vivre la résurrection de Jésus. Mais on ne veut pas mourir. Écoutez, il ne peut pas y avoir de résurrection sans mort. Parfois Dieu veut nous faire passer par des situations les plus dramatiques qui puissent exister. <rire> Pour qu'on puisse réaliser qu'à part Lui, il n'y a personne. Alléluia. Pour qu'on puisse réaliser qu'à part Lui, il n'y a aucun Dieu qui est capable. Voilà pourquoi, je ne sais pas, ça fait combien de temps que tu attends ton miracle, je ne sais pas, ça fait combien de temps que tu attends ta visitation, mais j'aimerais te donner un, un secret ou une stratégie. Parfois l'attente attire le miracle. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend ce soir Parfois l'exhaustion se cache dans ta façon d'attendre. Est-ce que quelqu'un me suit ce soir Alléluia Quand tu es trop pressé, tu n'es pas en train de... Tu es en train de vouloir aspirer une chose, mais tu n'es pas en train de... De, de, de, de la faire ou de, de, de le faire selon les voies divines. Parfois Dieu met un jour, parfois Dieu met deux jours. Comme Lazare, Dieu a mis trois jours avant de venir. Et des fois nous ne voulons pas attendre ces trois jours, nous voulons vivre la résurrection. Dieu te demande d'attendre. Sois patient. Alléluia. Sois patient, bien aimé. <rire> Sois patient, bien aimé. Les Alléluia. choses qui ont beaucoup plus de valeur ne se trouvent pas facilement. Alléluia. Les choses valeureuses, on doit creuser, creuser, creuser. Ton miracle a tellement de valeur que Dieu veut prendre le temps de lui donner la meilleure forme qu'il faut. Voilà pourquoi tu dois attendre et tu dois dire avec moi, Seigneur, Seigneur, moi, j'attends. jusqu'à ce que J'attendrai jusqu'à ce que mon miracle arrive. Peut-être autour de moi, les gens sont en train de se moquer, Jésus. Ils sont en train de dire que ma situation ne change pas, Jésus. Ils sont en train de dire que c'est fini pour moi, Jésus. Mais le problème, c'est qu'ils ne te connaissent pas, Jésus. Tu te lèves le dernier. Oh, oh, oh, oh, oh. oh, oh, oh. oh tu te lèves le dernier. T'es un à Jérusalem et attendez. <rire> attendez le Consolateur. Attendez le Saint-Esprit. Attendez le Consolateur, attendez le Saint-Esprit. Ne soyez pas pressés. Il voulait peut-être recevoir l'onction maintenant. Pour dire, Père, tu es en train de monter vers le ciel, mais nous allons attendre quoi? Bénis-nous, accorde-nous l'onction maintenant. <rire> Jésus leur demande d'attendre. Ah. Derrière l'attente se cache un très grand mystère le fait de patienter se cache un très grand mystère, et c'est pendant ces temps où tu attends que Dieu te fasse seul, le potier te donne la meilleure forme que tu puisses, qui désire, Dieu t'accorder la meilleure forme que tu puisses avoir, et à l'issue de Satan, lorsque ton miracle arrivera, tu seras dans les meilleures dispositions pour. Pour suivre de ce que Dieu a prévu pour toi. Ah si, si, si, c'est ce ton cas, tu veux dire avec moi. Amen, Amen, Amen, Amen. Amen. Alléluia. Et, alléluia, eh. Ramassez téléboule. Alléluia, eh. Alléluia, sa et, Alléluia, eh. Alléluia. Et, alléluia. Et, oh, vajata, alléluia et, je ne suis pas pressé, Alléluia eh. Je crois en mon miracle, Alléluia eh. Le Dieu de cette plateforme ne me laisse pas tomber Le Dieu de ma foi ne me laisse pas tomber Ne me laisse pas tomber, oh, oh Alléluia eh. Eh, eh, eh, eh. Alléluia eh. Il y a un chant qui vient dans mon esprit Est-ce que là où tu es tu peux dire Gloire à Jésus Est-ce que tu peux crier avec moi Gloire à Jésus On m'a dit Seigneur Jésus Alors je viens, Jésus est, en pour moi, Jésus est. Je vais le dire encore. Bon. On m'a dit Seigneur, Jésus est, que tu père des produits. Well like it. Sois loué, Jésus. Sois loué. Mon Dieu, mon roi, oh. Est-ce que quelqu'un peut mettre des cœurs? Est-ce que quelqu'un peut mettre des flammes? Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour Jésus? Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour Jésus? Est-ce qu'un adorateur peut acclamer pour Jésus? Alléluia. Amara va délivrer, délivrer, délivrer, délivrer, c'était à la Vanesse. Alléluia. Je m'envoie, sois loué, Jésus, sois loué. Sois loué Jésus T'es perdu dans ce monde, livré à ces compotiers Je croyais que j'étais le prince de la terre, non, non Mais j'étais esclave de ma chérie Je suis baladais, je suis baladais Sans vraiment savoir où je devais aller, j'ai dans le péché, dans l'iniquité C'était une croix facile pour le diable Mais mon âme crie à toi sans toi je ne suis pas bien Tu as rendu toute ma... Moi je veux t'adorer, sois loué mon Yahweh, sois loué mon shilo, sois loué mon rabi, moi je veux t'adorer, quel que soit mes difficultés, quelles que soit la paix, quelles que soient mes problèmes, que rien ne m'empêche de t'adorer, que rien ne m'empêche de t'adorer. Sois loué et télévé, sois loué et télévé, sois loué et télévé, sois loué et télévé, sois loué mon chihuahua. Sans toi Jésus, sans toi Elle sera plus la même. Parce que tu es avec moi, parce que tu es dans ma vie. Elle sera plus la même. Et parce que tu toute chose, Seigneur Dieu, alléluia. Elle sera plus la même. Oh oui, ah oui Oh. Elle sera plus la même. Yeah. yeah. Elle sera plus yeah. la même. Elle sera plus oh. la même. Oh, elle sera plus yeah. la même. Yeah. même. Yeah. même. Yeah. Est-ce que tu peux le déclarer là où tu es? Elle sera plus la même, elle sera plus la même, oh, elle sera plus la même, elle sera plus la même, elle sera plus la même. Ma vie va changer, elle sera plus la même, elle sera plus la même, elle sera plus la même, oh, non, non, non, non, non, non, non, elle sera plus la même.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 Plus la elle sera plus, changer, moi, plus lehai, la même, elle sera plus la même, elle sera plus la même, elle sera plus la même, sera plus la même, la même, elle la plus jamais la même, Moi, je le déclare, ma vie va changer, oh, bah. ma condition aussi, mon avenir aussi. Et, et, Elle l'âme avec toi ce soir, alléluia En élévation La guérison, alléluia Dans oh. <rire> avec dommage, je ne peux pas yeah. me lever Elle sera plus haut Elle sera plus haut. Ah tu peux, tu peux pousser les cris de joie pour Jésus oh. Tu peux même danser, tu peux même danser Sans les points de danse pour ton roi de gloire elle sera plus la même Elle sera plus la même Elle sera plus la même Je le déclare sur ta vie, ta condition change oh, dans le nom oh. de Jésus Alléluia, je, je le déclare prête. sur ta vie, ta condition change dans je le, le nom de Jésus oh, je Le Seigneur écrit une nouvelle histoire avec toi dans le nom de Jésus de ce soir tu en as une nouvelle dimension de grâce au faveur, oh, oh oh elle sera plus la même Righty con shy ba la kibondo lo corre. Righty con con shy ba la kibondo lo corre. Righty con je veux être un canin que tu utilises Je veux être un canal les adorateurs, oh, nous voulons Jésus. Si c'était un revers, moi je choisirais Jésus. Où irais-je? Où irais-je? Que ferais-je sans toi? Ceci Cette vie de sainteté De sainteté En moi I'm <laughs> Peuple. Sa dignité de femme avait disparu, sa propre famille ne voulait plus la voir, cette femme était les emparées, elle se disait, Mais, où vais-je aller? te revienne Seigneur au nom puissant de Jésus Amen, Amen. Merci et à bientôt